Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia. j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous vendre le livre qui m'a occupé euh, l'été dernier, ou plutôt la trilogie, euh, qui n'est autre que les livres de la Terre Fracturée de N.K. Jemisin. Le tome 1, c'est la cinquième saison, c'est donc en trois tomes. C'est entièrement paru, alors moi je l'ai en grand format, mais je crois que c'est paru entièrement en poche récemment. Donc voilà, je vais vous donner 5 bonnes raisons pour lesquelles vous devez absolument lire ce livre qui est fantastique et qui, je pense, fait partie des meilleures lectures de ma vie, hein, sans exagérer. La raison numéro 1, ça va être les personnages. Dans ce tome 1, on suit 3 personnages différents qui sont 3 femmes qui sont à des étapes différentes dans leur vie. Il y a d'abord Essune qui est une femme mariée, qui est une orogène, alors, une orogène, c'est euh, des personnes qui ont la capacité de pouvoir contrôler des tremblements de terre, des, des phénomènes naturels comme ça, ou, ou ancrés d'ailleurs hein, quand ils sont en colère. Et donc voilà, les orogènes, euh, c'est des personnes dans les humains normaux qui ont ces pouvoirs-là, sauf qu'on va le voir, euh, ils doivent soit se cacher, soit ils sont complètement exploités euh, pour leur pouvoir. Et donc euh, Essun est une femme orogène qui se cache euh, et dont le fils est assassiné par son mari lorsque son mari découvre que euh, son fils a hérité du pouvoir de sa mère. Il ne savait même pas d'ailleurs que sa femme euh, était euh, orogène. Dans un excès de colère, ils tuent leur fils et euh, ils s'enfuient avec leur fille euh, qui pense ne pas être orogène. Mais bon, évidemment, vous vous en doutez qu'elle va l'être aussi. Et donc, on suit cette femme qui part à la recherche euh, de sa fille et de son mari et qui a soif de vengeance quand même un petit peu parce qu'elle l'a un peu mauvaise ça se comprend. Donc voilà, ça c'est la première femme. Ensuite, il y a Sienit qui est une orogène qui, elle, a été récupérée par euh, l'espèce de... Truc, monastère chelou, euh, qui s'occupe des orogènes et qui s'occupe de les contrôler. Donc c'est une 4 anneaux, c'est-à-dire qu'elle est au quatrième niveau de sa formation, sachant qu'il y en a 10. Et elle est envoyée en mission dans une euh, ville lointaine avec un type, qui est un mec euh, qui s'appelle euh, Albatre, qui a 10 anneaux, donc qui est vraiment au top du top euh, des orogènes et on lui dit, bah écoute, euh, tu vas t'accoupler avec ce gars, vous allez faire des enfants, et comme ça, ça fera des orogènes puissants, et on pourra s'en servir, globalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc elle est moyen chaud, mais en même temps, euh, pff, disons que toute sa vie, on lui a dit quoi faire, et donc elle n'est pas spécialement euh, opposée à ça. Mais évidemment, sur le chemin, il va se passer des choses, vous vous en doutez. Et la dernière, c'est Damaya, qui est une fillette, qui découvre ses pouvoirs, et qui est envoyée dans l'espèce de d'école, prison, on ne sait pas trop, euh, pour être formés, pour servir ceux qui gouvernent, comme Sénith le fait euh, de son côté. Voilà, ces trois héroïnes, trois héroïnes noires, euh, qui se débattent pour leur liberté, qui sont victimes d'un système où elles sont oppressées euh, parce qu'elles ont des pouvoirs, en l'occurrence, et euh, exploitées aussi pour ces pouvoirs. Ça, c'est le cast principal et à côté de ça, il y a évidemment d'autres personnages. Moi, un de mes personnages préférés, c'est Albatro, vous verrez si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi. Euh, et parmi tous ces personnages, bah, il y a des couples de femmes, il y a un couple polyamoureux, euh, il y a un personnage de femme trans, enfin voilà, il y a une diversité euh, dans le casting euh, qui est vraiment chouette. Par exemple, au tout début, euh, on suis... je crois que c'est du point de vue de Esune et euh, on dit clairement qu'il euh, y a euh, le boucher qui lui fait de l'œil et euh, la boulangère, quoi, globalement. Et euh, c'est posé comme ça, il euh, n'y a pas d'explication, euh, et en même temps, bah, je trouve que c'est cool en matière de représentation, c'est vraiment très très bien fait. Euh, donc voilà, raison numéro 1, les personnages. Raison numéro 2, l'écriture. Alors, c'est pas souvent que je m'attarde sur l'écriture d'un livre, si vous regardez mes vidéos, vous savez que c'est... Pas forcément quelque chose que je vais analyser ou que je vais complimenter. Mais là, qu'est-ce que c'est bien écrit Et qu'est-ce que c'est bien traduit, je pense aussi, parce que mine de rien, la traduction fait beaucoup, parce que c'est écrit en anglais à la base et j'ai absolument pas de niveau pour lire en anglais. Mais voilà, c'est ultra bien traduit. Il y a des tons euh, différents pour chaque personnage. Euh, par exemple, un truc tout con, mais euh, il y a la deuxième personne du singulier qui est utilisée pour un des personnages. Et alors d'habitude c'est quelque chose que je déteste, parce que c'est quelque chose qui peut vite être hyper pédant. Mais là, non seulement euh, la forme est super bien, mais en plus il y a du fond, et ça signifie quelque chose cette deuxième personne du singulier, elle est pas là par hasard en fait. La narration dans son ensemble est hyper bien ficelée, il n'y a rien qui est laissé au hasard, et ça se voit, ça se sent en fait que c'est bien fait, que c'est bien pensé, et sans doute bien traduit, comme je disais. C'est un bouquin qui est compliqué, je vous le cache pas. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de personnages, beaucoup de choses qui se passent. Mais euh, voilà, le style fait que, eh bien, on est quand même embarqué, quoi. Et c'est difficile, je trouve, en science-fiction, de trouver des bouquins comme ça. Et pour ça, voilà, euh, N.K. Jemisin n'a pas volé ses euh, trois prix Hugo. Moi, je vous le dis. Autre raison, d'ailleurs, euh, c'est écrit par N.K. Jemisin, qui est une femme. Euh, noire américaine qui a gagné trois fois le prix Hugo, qui est un prix très prestigieux en science-fiction. Elle les a gagnés les uns après les autres pour les trois tomes de sa trilogie, ce qui n'était jamais arrivé et je vous renvoie vers le discours qu'elle fait, euh, alors je ne sais plus si c'est pour le premier, le deuxième ou le troisième, mais il y a un discours qui est très connu, je vous mettrai le lien, euh, où elle parle euh, de l'histoire de euh, la cinquième saison et de comment ça a été compliqué d'être édité, etc. Et son discours est vraiment ouf. Euh, je ne sais pas s'il est traduit en français, mais je, je crois qu'il y a des sous-titres en anglais. Je vous le mettrai, allez voir, franchement, ça vaut le détour et après avoir euh, entendu l'autrice enfin, s'exprimer, euh, je pense que ça ne peut que vous donner envie euh, de lire son œuvre. Quatrième raison de lire la cinquième saison, c'est tout ce qui va être les thématiques. Alors c'est de la science-fiction, on est dans un monde où euh, globalement l'être humain a visiblement un peu détruit la... La Terre ou une espèce de Terre, on sait pas trop si c'est la Terre ou une autre planète, et, euh, et voilà, c'est la merde globalement. Alors, c'est de la science-fiction au début, mais il y a un glissement vers la fantaisie. D'ailleurs, il y a de la fantaisie dès le début, puisqu'il y a une espèce de magie, enfin voilà, clairement, il y a des choses qui sont pas expliquées. Donc voilà, je trouve que c'est un bon mélange entre la, la science-fiction et la fantaisie. Ça aborde la thématique de l'esclavage, des oppressions, euh, du racisme, en confrontant le sujet. C'est vrai que souvent, en science-fiction, en littérature de l'imaginaire, de façon générale, euh, on passe par des métaphores pour parler de racisme, on parle d'extraterrestres, on parle des elfes et des nains et des orques et de races différentes des humains, mais là pour le coup, Enka euh, Jenningsine, euh, elle va confronter le sujet du racisme en tant que tel, sans forcément passer par des métaphores, ou en tout cas en le faisant suffisamment bien, en fait, pour que ce soit pas euh, bah, malvenu. Et bon, le fait que ces héroïnes soient noires joue aussi, forcément, ça a un impact sur l'histoire, etc. Euh, donc voilà, c'est vraiment bien. Sinon, ça parle aussi d'écologie. Il euh, y a un côté un peu récit de survie euh, qui, moi, me plaît beaucoup. Il euh, y a la question aussi de l'héritage euh, et euh, de la mémoire euh, des peuples et de ce qu'on a fait avant pour éviter de reproduire les erreurs du passé, enfin il y a tout un truc comme ça, c'est surtout dans le deuxième et le troisième tome d'ailleurs que c'est traité. Mais voilà, ça aborde plein de thématiques qui sont hyper intéressantes, et en plus c'est extrêmement bien fait. Et la cinquième et dernière raison pour laquelle vous devriez lire absolument les livres de la terre fracturée cet été, c'est une lecture parfaite pour l'été moi je trouve, et eh bien c'est euh, les émotions que ça Procure en fait, euh, parce que oui, c'est intéressant, oui, c'est bien écrit, euh, oui, les personnages sont cool, mais en plus, on est embarqué physiquement et émotionnellement dans l'histoire. Enfin, moi, j'ai pleuré à la fin du tome 1, notamment, euh, qui, qui est le tome que j'ai préféré. Et franchement, si vous avez lu Thomas et que vous voulez en parler parce que vous êtes en PLS, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Et voilà, on s'attache vraiment aux personnages, et je trouve que souvent en science-fiction, et souvent en science-fiction écrite par des hommes d'ailleurs, euh, les personnages sont pas forcément au cœur du récit, on essaye de nous montrer, euh, voilà, regardez l'univers que j'ai créé, Regardez. Euh, comment j'ai anticipé le futur, ce genre de choses. Et euh, le problème, c'est qu'on peut être souvent extérieur en tant que lecteur parce qu'on n'est pas impliqué émotionnellement en fait. Ok, c'est hyper bien construit, ok, tu as construit 12 milliards de planètes et tu as pensé la géopolitique de tout ça et, et les relations commerciales et, et les, les guerres, etc. Ah, super, bravo euh, mais comment on est impliqué là-dedans, en fait, et comment, en tant que lecteur, on arrive à avoir de l'empathie pour les personnages Et je trouve que dans les livres de La Terre Fracturée, c'est extrêmement bien fait. Et non seulement ça nous fait réfléchir, mais en plus, eh bien, on est dedans, en fait. Et je trouve que c'est un des trucs les plus importants quand on lit un bouquin, c'est d'être vraiment à l'intérieur, pas juste d'admirer comment c'est bien fait et bien construit. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie euh, de lire cette trilogie. Voilà, c'est trois gros tomes comme ça, euh, c'est cool pour l'été si, je sais pas, vous partez en vacances et vous avez besoin de vous occuper, je ne sais pas, ou peut-être si vous travaillez et que vous avez besoin de vous détendre après le boulot. Vous pouvez lire ça, c'est oufissime. Et vous m'en direz des nouvelles. Je vais arrêter cette vidéo ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, d'aller éventuellement sur Utip pour me soutenir. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour des prochaines vidéos.